Et salut tout le monde, on se retrouve donc pour l'épisode 2 du Let's Play de Sibéria 3. Je vous mettrai euh, l'épisode 1 à la fin de, de celui-ci. J'ai eu vos retours, ça a l'air de vous plaire, donc merci encore. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Une petite Un petit commentaire, je vous réponds toujours. La petite cloche, le pouce en l'air et on est parti donc on était resté là, on avait envoyé la clé par le hibou et on avait été drogué par l'infirmière. Donc on avait pour objectif d'aller récupérer la clé au niveau du hibou. Alors on va aller voir s'il y a Quitter l'étage des malades. Kate Walker. Kirk Comment tu te sens Pas très bien, j'en ai peur. Cette situation ne peut plus durer, Kirk. Comment puis-je t'aider à sortir d'ici Le plus sage, Kate Walker. C'est que tu pars de seul. Et si vraiment tu veux m'aider, alors, une fois dehors, rends-toi à Valsambor et tâche de récupérer ma prothèse auprès de l'artisan. Si tu me la ramènes, le docteur Zamiatine me l'installera et je pourrai rejoindre ma tribu. Peut-on faire confiance à ce docteur Zamiatine J'ai quelques doutes quand je vois l'état de sa clinique. Cet homme a toujours été un ami des yucoles. Et il pourra sans doute t'aider à quitter l'hôpital et à trouver l'artisan de Valsambore. Entendu. Je te promets de revenir au plus vite avec ta prothèse, Kark. D'ici là, accroche-toi. Merci, Kirito Walker. Et puissent les esprits t'accompagner. J'ai cru comprendre que vous allez rester parmi nous un petit moment. Alors, vous êtes réveillé Le docteur Olga est au courant Vous m'avez l'air bien agité. Allez donc contempler les oiseaux dans la volière. Cela vous apaisera. Bon ben on va s'en aller, hein, on va on va pas traîner ici à moins que d'autres choses à nous dire ici. Je suis content. Le docteur Mongeling m'a chargé de l'entretien de la volière du jardin. Non. Eh bien on s'en va, on s'échappe. Alors, on a notre clé qui est réparée normalement. Et on ne peut pas la récupérer. On l'a récupérée peut-être automatique Trouver le docteur Zami Zama Zamiatine. Ah, les noms sont compliqués. Alors, vers la droite. Hein. le docteur Zanlatin. Il est dans son bureau. Vous le trouverez dans le petit couloir derrière. Première porte à gauche. Quelle sombre clinique. Elle manque un peu de chaleur humaine. C'était jadis la forteresse des ducs de Valsambord, le rempart séculaire contre les invasions venues de l'Est. Les habitants de Valsambord s'y réfugiaient, et souvent... Ils échappaient aux assiégeants par de mystérieux passages secrets. Quand est-elle devenue une clinique Il y a une vingtaine d'années, grâce au docteur Zamiatine. Merci pour tous ces renseignements. Je vais y aller maintenant. Peut-être que vous devriez retourner dans votre chambre en attendant que le funiculaire reprenne du service. J'y réfléchirai. Au revoir. Si c'est pour une consultation, les bureaux des médecins se trouvent dans le couloir derrière l'accueil. On va parler à tout le monde, hein, au cas où. Le funiculaire est immobilisé jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi On ne pas patienter, pas patienter en, en salle d'attente Elle On se trouve près, de près des, des bureaux, juste de derrière l'accueil. Bonjour, mademoiselle Walker, je suis très heureux de vous voir sur pied, même si je dois avouer que je suis un peu surpris. Notre cher docteur Roca m'a brossé un portrait bien sombre de votre état de santé. Vous feriez peut-être bien de monter là où plus souvent vous assurer de l'état de vos patients, docteur. Vous constateriez par vous-même ce et le docteur Mangeling leur font subir Bon sang, que voulez-vous dire Je veux vous faire comprendre qu'Olga n'est pas la vertueuse doctoresse que vous semblez imaginer. Cette femme passe son temps à trouver des pathologies délirantes à ses patients et des diagnostics qu'elle justifie par des tests fantaisistes aux résultats systématiquement biaisés. Et je ne vous parle même pas du traitement qu'elle fait subir à ce pauvre Kirk. Écoutez, mademoiselle Walker, je sais que se réveiller après une période de coma prolongée est une épreuve. Dans un tel contexte, avoir des crises d'angoisse, c'est bien normal. Mais, je vous en conjure, ne les projetez pas sur le docteur Olga. Je ne rajeunis pas, vous savez, et la direction de cette clinique est désormais un bien lourd fardeau. Ces dernières années, Olga a su se montrer à la hauteur pour me seconder. Elle a toute ma confiance. Je ne souffre d'aucune angoisse, docteur. Lorsque j'ai demandé à Olga de me laisser partir, elle m'a drogué. Je sais. Olga m'a parlé de cet incident. Selon elle, vous vous êtes montré très agressive et perturbée. Et elle n'a eu d'autre choix que de vous injecter un calme. Votre tendance violente m'a aussi été signalée par le docteur Mangling. Mais... Le sujet est clos, Miss Walker. Parlez-moi plutôt de ce pendentif autour de votre cou. Je dois avouer qu'il m'a interpellé dès votre admission. C'est... un souvenir. Un bon souvenir ou un mauvais Les deux à la fois, sans doute. Bien sûr, comme tous les souvenirs, n'est-ce pas Enfin, l'important c'est que vous ne laissiez pas vous hanter exagérément l'esprit. Docteur Zamiatin. J'ai promis à cœur d'aller chez l'artisan de Balsambor et de lui ramener cette fameuse prothèse mécanique. Le pauvre garçon l'attend avec impatience, alors j'aimerais tenter d'accélérer les choses. Pourriez-vous m'indiquer comment m'y rendre Voilà l'initiative qui vous honore, Miss Walker. C'est mon vieil ami d'horloger, Simon Steiner, que j'ai sollicité pour fabriquer la jambe mécanique de ce jeune Ucroll. C'est un artisan très habile et étonnamment ingénieux. Vous le trouverez dans son atelier du port de Valksambord. J'imagine qu'il doit avoir presque terminé son œuvre maintenant. Il fabrique des choses étonnantes, vous verrez. Pouvez-vous autoriser ma sortie pour que j'aille au plus vite chez Steiner J'ai cru comprendre hélas que la clinique était bouclée. Il va falloir demander ça au docteur Holger, mademoiselle Walker. C'est elle qui a ordonné le bouclage momentané de notre établissement et qui délivre l'autorisation de sortie aux patients. Ce livre répondra à toutes les questions que vous pourriez avoir sur nos amis Yukol. Je vous souhaite bon vent, Miss Walker. Pourquoi les Yukol ont-ils fait appel à vous pour soigner Kark À chacune de leurs transhumances, les chamans Yukol et moi-même échangeons nos connaissances médicales. Leurs techniques de transe thérapeutique et leur pharmacopées ont souvent donné d'excellents résultats sur mes patients atteints de troubles psychiatriques. En échange, je prends en charge les blessés qui ne peuvent soigner complètement avec leur médecine traditionnelle, comme euh, ce pauvre euh, garçon qui a perdu sa jambe. À combien de transhumances des autruches avez-vous assisté Celle-ci est la troisième. C'est une chance d'avoir vu passer autant. Un spectacle rat, croyez-moi, se prendre pour d'autruche d'autruches accompagnés de ces nomades du col, condamnés à suivre l'errance de leurs animaux où qu'ils aillent, et ceci se moquent bien des pays, des guerres et des frontières. Vous semblez apprécier les yukol, docteur Zanyatine. Ce peuple est passionnant, vous savez, et notamment leur étonnante médecine empreinte de chamanisme, à qui vous devez sans doute être arrivé en vie dans cette clinique, Miss Walker. J'ai l'impression que les Yukon ne sont guère appréciés ici. En effet, il semble bien que la majorité des habitants de l'Alsambord soient désormais hostiles. Ce n'était pas le cas avant, vous savez. Dans ma jeunesse, la transhumance des autres neiges est un événement accueilli à bras ouverts à l'Alsambord. Pourquoi ce changement d'attitude Notre région a été passablement bouleversée il y a 20 ans. Des événements dramatiques qui ont profondément changé les mentalités. Les gens se sont repliés sur eux-mêmes. Ils sont moins accueillants. Et le fait que le U-Col soit bloqué depuis maintenant plusieurs semaines au bord du lac de Valsambord n'arrange pas les choses. Est-il vraiment nécessaire que je demande la permission de sortir au docteur Olga Vous êtes le directeur de cette clinique après tout. Le docteur Olga est mon bras droit. Il n'y a aucune raison que je ne repasse autorité, mademoiselle Walker. Elle est votre médecin titré. Vous devriez vous entretenir de ça avec elle. Elle n'est pas aussi magnifique que vous semblez le penser. Vous la trouverez dans son bureau, très certainement. Alors, le livre... des Yukol et mammouths, machin ouais ça fait beaucoup à lire <rire> on verra après alors il hein, n'y a pas autre chose ici je pense mais ben, on va être obligé d'aller voir la mère olga hein. pas terrible à là L'Américaine s'est réveillée. Il faut vous dépêcher, colonel. Hmm. comment va-t-elle Mademoiselle Walker est très remuante. J'ai dû lui administrer un calmement. Mais je crains de ne pouvoir la retenir bien longtemps, colonel. Elle va devenir rapidement un problème. Kate Walker sera toujours un problème pour nous et pour notre cause, Dr. Olga et Je peux utiliser des méthodes plus... Comment dire Médicalisé Non, pas pour le moment. Ce n'est pas une bonne idée. Je veux la récupérer en bon état. Et pour cette tribu de nomade Comme depuis quelques années maintenant, le lac de val ne gèle pas. Leur troupeau ne peut donc pas profiter de la glace pour le traverser. Ils sont bloqués ici. Et, Et puis, puis leur jeune guide est toujours sous notre contrôle. Si, si tout, tout se, se passe, passe comme prévu... Ces Yukon n'auront bientôt plus d'autre alternative que de rentrer chez eux. Surtout que j'ai un plan pour accélérer le processus. Bien. Il y a aussi ce détective américain, Colonel. Il doit arriver bientôt. Laisse-le rencontrer Mademoiselle Walker si ça lui chante. Inutile de l'alerter pour l'instant. Mais en définitive, c'est nous qui gérons le cas de cette jeune personne. Ce n'est pas un Américain qui va venir nous notre façon d'agir. Retrouver le docteur Olga. Bon déjà on va aller voir l'ordinateur. Alors j'ai eu la confirmation que l'américaine est un aimant subversif. C'est une hystérie qui s'est mise en tête d'accompagner un vieux fou jusqu'à une soi-disant inimaginaire en chemin. à a provoqué de nombreux troubles alors et s'était associé, blabla. Il semble aussi qu'elle soit importante pour l'oncle Sam. Il faut qu'on s'en débarrasse quand même. Ok. Hum, détective privé d'à côté, je contacte hum, non. Ouais, suite à notre famille qui nous recherche. ça va montrer tous les symptômes typiques de la propension à l'anarchie propre de son propre pays alors euh, restriction des déplacements des interactions des autres patients ok sympa tout ça Là, c'est les vert, lui J'ai reçu le rapport de la commission concernant la direction de la clinique sans vouloir manquer de respect à nos camarades commissaires. Je pense que quand j'ai dit, on profite une erreur. Ok. Monsieur Quentin, j'imagine. Moi, ah, je vois que ma réputation me précède. Miss Efimova vous a sans doute prévenu de mon arrivée imminente. Non, je suis juste au courant de votre existence, Monsieur Quentin. Il y a quelque temps, mon employeur new-yorkais m'avait fait savoir qu'il avait l'intention de me coller un détective privé au basque. Salut. Désolé pour le dérangement, monsieur Quentin. J'imagine que ça n'a pas été facile de me retrouver. Ouh là là là là là, vous n'avez pas idée. Cela va sans doute vous contrarier, mais je n'ai pas prévu de rentrer aux États-Unis pour le moment, monsieur Quentin. dire, ah, vous n'avez pas vraiment le choix. La justice américaine vous recherche et j'ai un mandat d'arrêt international contre vous, Miss Walker. C'est vous dire. La justice me recherche mais pour, pour quelle charge, s'il vous, vous plaît Je n'ai rien à me reprocher. Détournement de fond Il semblerait que vous vous soyez enfui avec le contrat de vente de la manufacture de jouets mécaniques Vorarlberg. Que vous auriez abusé de la célébrité des vendeurs Que vous seriez même tenu pour responsable de la mort de l'un d'entre eux Monsieur Hans Vorarlberg, le dernier héritier susceptible de signer les contrats avec l'entreprise qui vous mandatez. Ce n'est pas rien de tout ça. Vous en conviendrez, Miss Waker. Tout cela est parfaitement ridicule. Et que je sache, vous n'êtes pas habilité à représenter la justice américaine dans ce pays. Vous n'êtes qu'un simple détective. Alors vous devez vous faire une raison, Monsieur Quentin. Je ne rentrerai pas à New York avec vous. Fichez-moi la paix Attendez, Miss Waker. Soyez raisonnable. Au revoir, Monsieur Quentin. n'y Alors, rouge, vert, bleu, bleu, rouge. Rouge, vert, bleu, bleu, rouge. Rouge, vert, bleu, bleu. Dépêchez-vous, Dépêchez voyons, voyons. venez, ne traînons pas ici. On va devoir, hein, je suppose, arrêter le fait qu'il pollue l'eau. assez doucement histoire de ne pas rater Va aller voir au bout là-bas. Après, je vois que ce bouton-là. Ok. Allez, donc la jérican avec l'acide, hein, peut-être. Hein. mais ça va pas mourir le robinet de la base. Ce truc est coincé. des choses par là. Mmh. Mmh. On n'avait pas à s'occuper des robinets apparemment. Aidez les U-Calls. Hein. Vite, sinon, autre, autre chose est Miss Catwalk, au secours. Miss Catwalk, peux plus <coughs> piller oh, la balada. J'avais oublié qu'il parlait comme ça. Monsieur, qu'est-ce qui le à cette Dieu, qu'est-ce qui autre jour, autre jour, autre jour, autre T'es dur comme la pierre. Essayez de les retenir Il aussi longtemps que possible. Il doit, Il doit bien y bien avoir un moyen de filtrer l'eau de la pierre. Ma Miss Catwalk va faire vite. Miss Catwalk, catwalk. catwalk. catwalk. Euh, Bonjour, madame. Ah. <rire> tu, tu te souviens de moi, Miss catwalk. Catwalker. Moi, Aya, Aya Oshka. Oshka. Grand Shaman Moi parti de rechercher là-bas dans, dans le monde des esprits. Alors c'est à vous que je dois la vie, Madame Anawashka. C'est vous qui m'avez soignée, soignée avant de me confier au médecin de la clinique de Valsambore. Val Val je ne je sais, sais comment vous témoigner ma gratitude. <tousse> Donc, tôt, tôt, tôt. So, girl. Miss Catwalker va aller nettoyer haut de la rivière, là-haut, depuis qu'elle a voyagé dans le monde magique esprit être et ses amis ils lui, lui montreront la loi. je très bien, très bien. Si... Si, si, vous si vous dites que les esprits esprit vont me donner un coup de main, de main je... je vais tenter, tenter de faire, de faire ça. ça ok Alors, on peut pas y aller donc on va aller par là Mesdames et Messieurs les esprits, si vous voulez montrer la voie, seulement. Et il n'y avait qu'à demander, j'imagine. Utilisez le barrage pour filtrer l'eau. Cette jauge sert visiblement à mesurer le, le débit d'eau de qui de s'écoupe de du barrage. Je suppose qu'il faut mettre dans le verre en bas. C'est le fermer le 3 il doit être ouvert complètement est ce qu'on peut faire des demi Ben, j'ai pas fait exprès <rire> j'ai pas fait exprès du tout là alors euh, ouais, qu'est ce qu'on doit faire j'ai vraiment pas fait exprès rejoignez ayahuasca la Nicole dans la ok des énigmes comme ça on va, on va les trouver et puis on va pas faire exprès il y en a d'autres par contre il va falloir vraiment se, se, se creuser la tête hein. alors allez où la chamane Madame la chamane vous ressemblez tous non Ah, dans le c'est dans, dans, la, dans la baraque là-bas. bye Catwalk. Grâce-toi et esprit, autruche sauvé. Faites attention tout de même, Monsieur Bourut. Le barrage qui filtre l'eau risque de ne pas tenir très longtemps. Ta! You can partir vite pour mettre Autruche en sécurité. N'est pas possible, Kourg. Lui notre guide. J'arrive justement de la clinique. Kirk et moi partagions la même chambre. Ta! Comment Kurk va Il se porte plutôt bien, enfin, pour le moment. Mais il est coincé là-haut, faute de prothèse, vous comprenez Sans courbe, you Yukol va pouvoir partir. Alors, autrui, vouloir continuer voyage sans Yukol pas possible de retenir encore longtemps. Autruche traverser lac de Val-sambord. Et puis manger par les esprits du lac. Touk Les autruches qui traversent le lac, c'est donc une étape obligatoire de la transhumance Touk, touk Baranour, autre côté lac. C'est chemin plein sacré. Autruche pondre dans sable chaud. Des plaines sacrées. Mais lac pas gelé comme avant. Alors, pouvoir pas traverser. Écoutez, brut Faites de votre mieux pour calmer vos autruches pendant que je vais à val J'ai promis à Kirk d'aller y récupérer sa prothèse et de la lui ramener. bye païtra, To, Miss Catwalk, toi, ami de Yukon Je vais aller parler à la chamane, maintenant. Ayahuashka sera contente de voir Miss Catwalk. Elle beaucoup accompagné toi dans le monde des esprits pour libérer toi. Tu pas mourir grâce à elle. De tente quand même. Hein. Il y a deux quoi va faire. C'est grand que je vois pas le chemin. Kat Walker. quelle bonne nouvelle. À vrai dire, rien de bien réjouissant. Cœur que votre jeune guide est aux mains d'Olga Efimova. Cette femme a mis sous sa coupe le directeur de la clinique, ce pauvre docteur Zamiatin. Elle semble aussi de mèche avec un militaire passablement douteux. Ces gens-là vous détestent, Ayaroshka. Ils ne supportent pas votre mode de vie. Ce sont eux qui ont empoisonné l'eau de vos autruches. Je pense aussi qu'il retarde la pose de la prothèse de Kirk pour le retenir à la clinique et vous empêcher de poursuivre votre transhumance. J'en plus aimé Yukol. Yukol a spin. Si Yukol s'anguine, alors pas continuer, grand voyage. Retourner dans le nord et plus jamais bouger. Et puis, autruche mourir. Allons, allons. Nous n'en sommes pas encore là. J'ai promis à cœur que d'aller à Valsambor pour lui ramener sa jambe mécanique. Donc, jambe magique, pas seul problème pour Yukol. <rire> Quel est l'autre problème Yavashka voit mauvais esprits partout sur le chemin des Yukon. Maintenant, beaucoup mauvais esprits sur le lac et aussi après. Baranour! Baranour très dangereux, malheur, malheur partout, Ayahuasca, très très peur. Il y a peut-être une autre solution pour traverser ce lac que d'attendre qu'il gèle. Je profiterai de ma visite de Valsambore pour me renseigner. Pourquoi, Miss cœur faire tout ça pour nous Sans les Yukol, je serais morte de froid et de faim au bord d'une rivière de Sibérie. C'est naturel qu'à mon tour, je vous vienne en aide. Donc <rire> Alors, Miss Catwalker, accompagnez Yukol d'un grand voyage Nous verrons bien. Il faut d'abord que je me rende à Valsambore. Mais comme vous, il semble que je sois prisonnière de ce camp. Yukol, plus le droit d'aller à Valsambore. Miss Catwalker, comme un... Elle doit trouver et laisser passer pour pouvoir sortir d'ici. Où pourrais-je trouver ce laisser passer pour quitter le camp Avant, col pouvait utiliser machine dans cabane à la sortie du camp. Mais autorités l'ont cassé, alors plus pouvoir faire marcher. Miss Catwalker devrait demander à client touriste Val sans mort. C'est étrange ce lac qui tarde à geler. Sans doute une conséquence de plus du réchauffement climatique. Mauvais esprit au fond du lac faire chauffer l'eau. Salopard, mauvais esprit, partout maintenant. <rire> On m'a dit tous les soins que vous m'avez prodigués quand votre tribu m'a recueilli. Je tenais à vous en remercier. Miss Catwalker Walker tout ce qui compte. Boulot Ayawashka. <rire> Je vais essayer de trouver ce laissez-passer dont vous m'avez parlé. Miss Catwalker, Walker, faire vite. Trouver un laissez-passer municipal. Drôle tauteur. Une peau, sans doute pour confectionner des vêtements. Je suis re rentrée, hein? Hop. Sinistre. Jean aime plus, Yukol. D'accord. Il y a énormément de monde là. Catastrophe évitée de peu avec eau des autruches. Merci, Miss Catherwold. En plus, il y a des points blancs partout. Cette forge est magnifique. Non, oh, elle trop longtemps. Léontour moi un micro désormais. C'est une fille d'Ayukol. Elle m'a dit de demander aux touristes. Hein. Désolée, mais je ne peux pas vous donner mon laissez-passer. Sinon je serai bloqué ici, si vous comprenez? Hors de question de vous donner mon laissez-passer. Ça vous apprendra à hein, très frauduleusement ici. Seulement, j'avais le temps de piquer un petit J'ai quelque chose à trouver là-dedans. Il bougeait. Quel Il beau est. motif Qu'est-ce qu'on a encore à voir Les artisans Yukon doivent produire ces statuettes en masse. il n'est pas là ça ne va pas ça doit être une énigme après ça j'ai vu un autre point Voici donc ce fameux-là qui ne gèle plus. arrive Catwalk. Une guérite. Sans doute celle des employés municipaux. Stop On ne passe pas Et pourquoi donc, je vous prie Mademoiselle, la divécation intempestive des nomades du de Yukol dans la ville s'étant avérée être un élément perturbateur de la quiétude de ses concitoyens le maire Bouillakine a ordonné que l'accès à Valsambor ne serait désormais autorisé que sur présentation d'un laissez passer dûment tamponné. Il respire, mec, hein. Mais de quelles perturbations de l'ordre public peuvent bien être accusées les Yukol Dégradation des infrastructures publiques, chapardage, vol à l'étalage, mendicité, toute la panoplie délictueuse de ce genre d'individus. Et vous avez des preuves formelles contre eux non, laissez passer, on ne passe pas. Se laisser passer est vraiment nécessaire Indispensable. Alors n'insistez pas. Circulez. Ah, je peux rentrer là voilà avec cabane pour éviter un manque. Une guérite sans doute celle des employés municipaux. Et on va en rester là pour l'épisode 2. Donc, on s'est échappé, on a réparé le barrage, on a aidé les... Les tuktuk, on les appellera comme ça. Et là, donc, va falloir qu'on se fasse le. Ben le qu'on trouve une solution pour avoir un, un laisser passer Donc on verra ça dans l'épisode 3. En attendant, j'attends vos retours. Je vous fais plein de bibi, plein de zouzous. Et on se retrouve très vite, soit sur Twitch, soit sur la chaîne YouTube avec la suite des Let's Play. Bye bye